Ready Ouais, je vais faire une folie là. Oh Let's go Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au gain en retour, enfin, ça fait plaisir. Cette vidéo est sponsorisée aussi par NordVPN, donc on reviendra là-dessus un peu plus tard. Et là, euh, on est au premier spot, on va découvrir un peu le truc, nous on connaît pas. On est dans les rocs, mais euh, c'est un spot qu'on n'a jamais fait et il y a plein plein plein de monde. Il y a vraiment euh, des mecs qui quand on voit du lourd, il bah, y a un peu toute la crème du, du cliff diving français et euh, européen et mondial parce qu'il y a des américains aussi qui sont là. Le Gainer Tour, c'est un événement qui a été créé par Enzo de French Cliff et qui rassemble de plus en plus de mecs qui font du cliff. Et du coup, il y a de plus en plus de monde, ça fait du bruit et c'est stylé parce que chaque fois c'est en France et nous c'est la première année où on participe. Donc il y a du fond euh, partout, faut quand même bien checker à chaque fois, avec une multitude de hauteurs, euh, l'endroit est magnifique, en fait il y a une bien ferrata euh, sur la falaise. Tu penses qu'il y a combien là Bah franchement d'où ils sont là, c'est très haut, il y ouais. 35 mètres. Ah ouais. Là il y a 33 là, donc il a dit 33, je doute dote pas à 33. <rire> Mais là on a trouvé un 28,5, mesuré là, on vient juste de le mesurer. Et comme il a dit, ouais ça part direct, c'est d'autres ou rien. Ouais bah je les croisés de toute façon donc. T'as les croisés donc tu peux pas faire de droit Non, c'est dangereux pour le genou. Alors que le DOD ça va parce que je suis pas en extension. Je suis genre tout dans le muscle. Comment ça se fait que tu fais pas mal quand tu fais ça Pour protéger le haut du corps d'abord. Bien perpendiculaire et les jambes, tant pis, ça prend des bleus. Et la tête, c'est le plus important. Entre les bras. Ça part en quoi BG Un petit bac pour commencer sur 23 mètres. 3, 2, 1 Il vient de faire 28 mètres en dod, c'est-à-dire qu'il part en... En gros plat et au dernier moment il rentre comme ça Ça fait genre, juste deux ans qu'il fait des dods, il est trop trop chaud Tous les gars ils ont fini de sauter ici On va aller à Isansac qui est un spot bien stylé dans les aussi Un pont qu'on a, qu a déjà fait Mais pour le sunset ça va être stylé et puis on va pouvoir camper là-bas Camper avec tout le monde là ça va être vraiment trop trop stylé En fait ce qui est trop bien dans, ces, dans ce genre d'événement c'est que Bah tout le monde se rencontre, tout le monde fait connaissance Et c'est ça qui est trop cool Il y a déjà des mecs qui sont chauds tout Oh oui Nouvelle <rires> oh, ai... ouais, ai... bon, ouais, bon ai... journée, ça va envoyer du lourd là. Mmh. Je sens que on va faire les spots classiques de l'héros. Et vu les machines qu'il y a, il va y avoir du lourd. Ouais il fait tellement chaud Comme on vous l'a dit. Cette vidéo est sponsorisée par le NordVPN. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli que tu peux installer sur ton téléphone ou sur ton ordi pour sécuriser ta connexion quand tu es à l'étranger et que tu veux te connecter sur par exemple des wifi publics. C'est très simple d'utilisation parce qu'avec la connexion rapide, vous êtes instantanément connecté au serveur. Il y a plein de serveurs dans le monde et vous pouvez être jusqu'à 6 sur le même compte. Bon, là il fait tellement chaud, même si on vient de se réveiller, on va quand même aller se baigner un petit peu, on descend à la rivière. Pour nous c'est très pratique en voyage parce que quand on taffe dans des bibliothèques pour upload des vidéos sur internet on reste hyper longtemps sur un serveur public et du coup ça nous protège Et pour vous ça peut être aussi pratique pour accéder à des films et des séries qui sont pas disponibles en France sur les plateformes de streaming grâce au protocole Nordlink ça ralentit pas votre vitesse de connexion et pour deux ans d'abonnement, vous avez un mois offert avec le code promo Wizzigang VPN. Ça représente à peu près le prix d'une tasse de café, du coup c'est pas très cher. Et au moins votre connexion est sécurisée et cryptée, et vous ne ferez pas pirater vos données. Vous avez un mois pour être satisfait ou remboursé, donc n'hésitez pas à aller checker le lien en description et en commentaire épinglé sous cette vidéo. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo, ça nous permet de, de continuer à faire des voyages et de financer un peu nos projets, donc merci à eux. Alors on va rejoindre tous les gars du Gainer Tour qui sont déjà sur un spot en train de sauter. Bon, on est déjà venu ici, c'est le spot de cause de la salle. Mais là c'est précis, on est avec des, des grosses grosses machines. Du coup ça va envoyer tout ça. On a hâte de voir ça. Hey, what's up On est en direct depuis le Gainer Tour, euh, Day 6. Je me suis dit pourquoi pas passer à euh, tu vois hey, bon Comme d'hab, il y a Jérémy qui va faire une dinguerie là, il est en train de se concentrer. Go Allez Jérémy 3, 2, 1, c'est mieux Bon là ça va partir au 23, je vais suivre les gars. C'est un, un truc où il y a un peu d'escalade du coup, ça va être un peu sketchy. Oh c'est juste oh, attendu pour monter. Oh, mec mais... il a dormi 6 heures le bonhomme. 3, 2, 1, 7 Allez Wooo. Allez, allez, Merci. allez Merci. Ouais. Ouais. Send it Wait Oh Four, three, two, one, send it Oh la pate Bon, maintenant c'est à moi, je vais... Je vais partir sur le petit 22 C'est marqué, il y a la petite... Euh, je sais pas si vous voyez mais... Les gars ils ont coulé une petite euh, dalle en béton Bien déterre. comme ça ça fait un, un envoi parfait 3, 2, 1... 1 let's go Let's go Nous allons faire le crâne, mais il y a quelques règles. Nous devons faire ça très vite. Nous allons avoir 30 minutes maximum pour le crâne. Nous allons avoir 15 personnes maximum pour le crâne. Les gens qui sont sûres de ce qu'ils font. Là on est de retour à la grue, mais avec, euh, avec du beau bon monde. Il y a des mecs euh, qui viennent de plein de pays qui vont envoyer des grosses dingueries. Du coup on va faire comme l'autre fois, on va remettre la grue dans le bon sens et comme ça on va pouvoir assister au spectacle nous on va pas sauter aujourd'hui mais on va se régaler les yeux le truc là c'est que la dernière fois quand on l'a fait on a juste sauté à deux et là il y a genre je sais pas Enzo combien de personnes qui vont aller sauter je sais pas au moins il y a 15 personnes qui vont sauter Putain, ouais. mais il y a, y a au moins 25-30 personnes qui vont venir regarder après on vous encourage pas à refaire ce truc là non. tous les mecs qui sont là c'est des mecs très, très très chauds qui sautent depuis des années c'est des mecs qui savent ce qu'ils font Nick you want to go first Jeremy will go first, and then I'll go yeah. after him. Okay, okay, let's, go. let's do it. Oh! <laughs> SHOOT! Oh il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 Ready Ready <rires> Ça va les gars Non je suis pas sûr là oh, oui, oui, oui. Là là j'ai les genoux il ah. peut. Ah. Ouais je vais faire une folie là. Ok. Allez, je suis. Non. Oh non. Non. Non. C'était tellement beau mais c'est incroyable les gars oh, Je suis au spectacle putain je suis au spectacle Gainer master 3, 2, 1, stand Il a fait ce retour là Oh il a fait triple Ah oh, le fou Bon oh, les gars c'était incroyable ce qui vient de se passer on n'en revient pas avec Flo là on était tous les deux il y a genre une quinzaine voire une vingtaine de mecs qui sont passés là oh, c'était fou franchement j'espère que vous avez kiffé cette vidéo tous les mecs que vous avez vu ça fait des années qu'ils s'entraînent c'est juste des machines c'est des gars qui, qui font ça depuis des années N'essayez pas de refaire ça si vous n'avez pas la capacité. Faut faire vraiment les choses crescendo et je vous mets en garde parce que là, cette vidéo-là, elle aura beaucoup de visibilité. Donc c'est important de mettre tout le monde en garde. J'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo. On se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Putain, c'est des singeries qu'on vit. Achetez nos vêtements les gars Ciao